Bonjour, je vous présente mon électrocardiographe. Vous pardonnerez mon absence de chandail, mais c'est que je fais littéralement partie de l'expérience en ce moment. Le bruit que vous entendez, c'est mon cœur. Et mes mouvements aussi. Donc, une brève présentation du dispositif. J'ai un oscilloscope euh, sur lequel j'affiche le signal. Ensuite, j'ai un haut-parleur qui fait un bruit à chaque fois que mon cœur bat. Euh, même chose pour la diode qui euh, s'allume euh, lorsqu'il y a un battement. Et ensuite, euh, j'ai mon arduino qui fait des calculs. Il me dit, il me sort la fréquence cardiaque. Donc là, il me dit que je suis à 110 battements par minute. Donc c'est normal, je suis en train de parler, je fais une vidéo, je suis stressé. Ça me dit aussi que je suis vivant, donc c'est bien. Il est gentil. Parce que c'est ça. Des fois, l'électrode, elle, elle se décolle, puis... Ce qui arrive, c'est que ça me dit que je suis mort quand il n'y a plus de signal qui rentre. Pour le matériel, je vais commencer par parler des électrodes. En premier lieu, j'utilise un bracelet antistatique que je me mets sur la jambe droite, comme ceci. ça va être le voltage de référence pour les autres électrodes ensuite mes électrodes donc j'ai deux électrodes reliées avec un fil jusqu'à mon montage euh, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des trombones au bout pour le, que la connexion se fasse bien ensuite euh, je prends du papier d'aluminium je le plie comme ça je l'enfile dans le trombone comme ceci, je fais la même chose pour l'autre électrode, donc j'ai mes deux électrodes comme ça, ensuite ce que je vais faire c'est que je vais les mettre sur mon corps, euh, donc j'ai du tape médical, euh, c'est vraiment moins irritant que le tape que j'utilisais avant et ça colle bien quand même. Donc, je tape ça. Premièrement, je tape le fil pour qu'il tienne. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu euh, de gel de douche. Euh, ce qui va aider à la conduction. Parce que ça contient de l'eau, euh, des ions. Donc.. Euh, ça va permettre d'améliorer de, de, la surface de contact entre le métal et ma peau. Donc, je mets ça sur l'électrode. Donc, je la mets environ euh, au milieu ou le sternum à peu près. Donc, euh, comme ça, c'est assez approximatif l'endroit où je le mets. Puis euh, ensuite, je joue un peu avec l'électrode pour être capable d'avoir un bon signal. Comme ça. Je fais la même chose pour la seconde électrode. Celle-là, je la mets un peu en dessous euh, ici, dans ce coin-là. C'est Encore une fois, c'est approximatif, mais euh, ça marche bien. Donc, je la mets environ là. Donc, vous voyez, j'ai mes deux électrodes bien placées. À présent, je vais vous expliquer ce que signifie l'électrocardiogramme et d'où provient le signal dans le cœur. Ce qu'on se retrouve à mesurer avec l'électrocardiogramme, c'est vraiment le trajet que prend le signal dans le cœur. Puis, en fait, le signal est créé par des cellules musculaires spécialisées qui vont accumuler une différence de potentiel entre leurs membranes. Donc, au repos, naturellement, elles vont avoir une différence de potentiel négative. L'intérieur va être négatif. Et puis, lorsqu'elles veulent transmettre un signal, elles vont se dépolariser, donc inverser leur différence de potentiel. L'intérieur devient positif, et euh, donc ça va créer une contraction du muscle qui est à côté du cœur. Puis, le signal se propage euh, dans tout le cœur selon un certain un chemin précis que je vais vous expliquer à l'instant. Donc, imaginez que la ballonnette rose c'est l'oreillette, et la ballonne orange, le ventricule. Donc je vais considérer que les deux oreillettes sont ensemble, parce que en fait, du point de vue de l'électrocardiogramme, ils se contractent en même temps, et les ventricules aussi se contractent en même temps. Donc, au début, le cœur est en diastole, il se repose, et il se gonfle de sang donc... Il se remplit un peu, comme ça. Et puis, donc rendu euh, à ce stade-ci, euh, le signal se trouve dans les oreillettes. Donc elles vont se contracter, vider euh, le contenu, leur contenu dans les ventricules. Donc pour bien remplir le ventricule. Donc le ventricule est pas mal plein. Ensuite, le signal continue, le temps continue. Là, on arrive à euh, la systole ventriculaire, le, le gros pic. Donc, le ventricule se contracte d'un coup et expulse toute l'eau, euh, tout le sang, dans le reste du corps. Donc, juste après, euh, les deux, le ventricule et l'oreillette sont vides et vont se remplir à nouveau. Pendant ce temps-là, euh, donc elles vont se repolariser parce qu'il faut que les cellules, les cellules qui provoquent le signal reviennent à leur état initial pour ensuite créer un autre signal donc elles se repolarisent comme ça c'est ce qui prend euh, la majorité du temps du cycle en même temps ça permet aux oreillettes et aux ventricules de se remplir de sang et ensuite le cycle continue recommence à l'infini parce que vous êtes vivant donc vous voulez. Le cœur en tout temps. Donc, on se retrouve encore au point où l'oreillette vide son contenu dans le ventricule. Et on a encore une fois une contraction. C'est maintenant l'heure de vous expliquer le fonctionnement de mon circuit. Alors, je l'ai tracé ici au tableau. Prenez pas peur, je sais qu'il a l'air assez complexe. Mais, vous allez voir si on le prend étape par étape, comme je l'ai fait lors de la conception, euh, c'est plutôt facile. Alors, on va commencer par le début. Donc, euh, on a notre cœur ici et euh, notre pied. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure euh, le voltage entre ce point-là et ce point-là. Donc, ça va être le voltage V2 et le voltage entre ce point-là du cœur et notre pied. Donc, ça, c'est le voltage à l'entrée. Puis le signal va ressembler à peu près à ça ici. Donc c'est vraiment euh, du bruit, du bruit. Puis notre signal, le, le signal euh, du cœur en tant que tel, va être caché dans tout le tapon de bruit qu'il y a. Donc on a aussi la même chose pour V1. On le voit plus ou moins. En tout cas, c'est ça. Donc il y a une légère différence entre les deux signaux qui va être en fait le signal qu'on recherche. Donc, on utilise par la suite euh, un amplificateur d'instrumentation. Euh, donc, c'est en fait, tout ce circuit-là ici, ça vient tout dans une puce. Donc, c'est pas moi qui l'ai construit, je l'ai déjà acheté comme ça. Euh, donc, ce circuit-là, ce qu'il va faire, c'est que euh, il va prendre, bien, premièrement, au début ici, vous avez deux amplificateurs opérationnels. Qui sont branchés en amplificateur euh, non inverseur. Donc, ce que ça va faire, c'est que justement, il va avoir le voltage V2 il va être amplifié, il va être rendu ici. Donc, il va, le signal va se rendre jusqu'ici. Même affaire pour euh, l'autre signal, il va être rendu exactement ici. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que euh, ça va donner une très haute impédance d'entrée. Alors, euh, ça va vraiment. Ça va faire que le signal ici, vu qu'il est très faible, ça prend une impédance d'entrée vraiment élevée pour pas que, ça, ça, que le signal du cœur soit affecté. Donc, par la suite, euh, vous avez euh, ici, dans le schéma, vous avez un amplificateur, encore un amplificateur opérationnel, cette fois-ci branché euh, en amplificateur différentiel. Donc, ce que ça va faire, c'est que au fond, il va prendre la différence entre V1 et V2 et il va amplifier ça. Donc... Le signal qui est pareil dans les deux cas va être complètement éliminé. Il va seulement rester la différence entre les deux signaux. Ce qui va faire qu'on va être capable d'aller chercher euh, le signal qui provient du cœur et éliminer tout le bruit. Par exemple, le bruit qui est dû euh, aux 60 Hz, euh, donc au, au secteur, là, au, à la distribution électrique, bien, il va être éliminé. Donc en bout de ligne, ça, ça nous donne ça. Et vous avez ici l'équation euh, qui, qui est donnée. Donc c'est euh, V1-V2. Euh, multiplié par le gain. Donc ici, le gain, je l'ai calculé, je, me, je peux le régler moi-même avec une résistance. Euh, J'ai mis une résistance de 100 ohms, donc ça me fait un gain de 501. Donc autrement dit, euh, donc le pic de voltage du cœur, à peu près, c'est environ 1 millivolt. Puis à la sortie, il va être rendu à 500 millivolt. C'est quand, euh, quand même intéressant comme voltage, où on est capable de faire des mesures avec après. Euh, donc par la suite, donc, là c'est tout pour l'amplificateur euh, euh, d'instrumentation, euh, il a fait du bon travail pas mal, il y a, on a un signal, euh, je vais vous le montrer, Et donc euh, il ressemble à ça à peu près, le signal, donc on, on reconnaît quand même l'électrocardiogramme, on reconnaît le tracé de l'électrocardiogramme, euh, il y a encore des petites choses à régler mais le gros travail est fait. Donc, ensuite on a ici un petit condensateur qui va lui euh, enlever la composante continue du signal puisqu'on voit qu'il est un peu, euh, un peu au dessus. Donc pour le, la suite euh, du circuit ça va être important qu'il qu soit vraiment euh, purement alternatif. Euh, donc par la suite on a ici une résistance un condensateur donc ça nous fait un filtre passe bas et j'ai calculé la fréquence de coupure sélectionner les paramètres pour que la fréquence de coupure soit 34 Hz. Euh, donc ça va vraiment enlever toutes les autres fréquences. Il va seulement avoir les basses fréquences qui vont pouvoir continuer dans le reste du circuit. Et en fait, ça nous donne un super beau signal, comme ça, à ce point-là. Et c'est à cet endroit-là qu'on branche le siescope, parce que c'est vraiment, euh, vraiment le signal qu'on veut pour avoir un, un beau tracé. Donc, par la suite, là, mon but après ça, c'était de pouvoir euh, augmenter le voltage. Parce que là, n'oublions pas que c'est à peu près à 500 millivolts. Donc, on ne peut pas faire grand-chose encore avec ça. Donc, j'ai rajouté un amplificateur, encore une fois, un amplificateur non-inverseur, qui a un gain de 101. Donc, euh, la résultante, ça va donner que. Ça va nous donner un signal qui va ressembler à ça. Alors, si le voltage est négatif ça me donne moins 5 volts. Si le voltage est positif, ça me donne plus 5 volts. C'est pas plus compliqué que ça. Parce que le gain est tellement élevé que ça, ça donne vraiment un signal comme ça. Donc, par la suite, ben on a juste à mettre des, des diodes dessus. Donc, euh, la DEL elle va s'allumer quand que le voltage va être à 5 volts. Puis, on peut brancher euh, par la suite, on peut brancher un Arduino dessus. Mais avant, on met une, une diode aussi. Comme ça. Donc la diode, va, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va empêcher le voltage de descendre en dessous de 0V, parce que l'Arduino, il euh, n'aime pas ça. Donc il veut que ça soit entre 0 et 5 volts Mais par contre, donc, ça va un peu faire une... Un, il va avoir une petite perte de potentiel, donc ça va être 4 volts à peu près. Mais c'est quand même suffisant pour être l'état haut. Donc dans l'Arduino, c'est ça ce qui se passe, c'est que euh, vraiment 0V, ça va être l'état bas, 4 volts ça va être l'état haut. Puis lui, il va détecter en fait... Quand il y a une transition de 0 à 4 volts, il va détecter, il va partir un chronomètre, puis euh, le chronomètre va s'arrêter euh, au moment où euh, il y a encore une fois à nouveau cette transition-là de 0 à 4 volts, ce qui va faire qu'on va être capable de, de mesurer en millisecondes la période du signal, puis ce qui va nous rester à faire ensuite, c'est tout simplement de faire euh, 60 000 divisé par ce temps-là, pour avoir la fréquence cardiaque en battement par minute. Donc une fois qu'on a ces fréquences-là, on peut s'amuser un peu. On peut euh, l'envoyer dans un écran LCD pour l'afficher. Euh, pour euh, aussi, on peut le mettre dans des conditions. Pour euh, par exemple, c'est ça, si je suis vivant, si je suis mort, ben, c'est une condition. Puis on peut aussi envoyer euh, un signal à un haut-parleur. Donc euh, à, chaque fois un, euh, à chaque fois que le signal passe à l de l'état bas à l'état haut, on envoie un signal au haut-parleur qui fait un, un bip. Puis aussi, ben, si détecte qu'il est mort, ben, qu'il n'y a, qu a aucun signal, donc ça c'est après deux secondes, en fait, quand qu il n'y a plus de signal, ben, il va envoyer au, au parleur un signal continu. Donc au lieu que ça soit des bips, ça va vraiment être un signal continu. Euh, un peu énervant, en fait. Puis, euh, il va afficher sur l'écran LCD, par le fait même, il va afficher euh, « tu es mort », pour euh, nous le rappeler. Donc c'est pas mal ça, ça fait le tour de... Euh, du circuit, j'espère que ça ne vous, trop... vous a pas trop ennuyé. Euh... J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Euh... Merci d'avoir regardé. Ensuite... Euh... Ok... Euh... Donc, je vais vous présenter. Bonjour. Non, j'ai de mourir.